Pacha ça bonsoir. Bonsoir. Euh, je me présente. Moi, c'est Anema, hein, dans, dans le jargon judiciaire. On pourrait dire que je suis une sorte de, de casier vierge hein, de, de l'amour. Hein. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme un gros pain au chocolat hein, qu'on aurait offert à un musulman en plein Ramadan. Et que du coup, on en déplaise à certains. Et eh bien, eh bien malheureusement, personne ne fourre jamais. Hein, ni dans sa bouche, ni d'ailleurs, ni au ce, ce qui est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire. Et, et ravi hein, de, mm -hmm. de vous rencontrer. Pareillement. Et d'autant plus <rire> ravi hein, que vous, bah, que même aussi physiquement hein, fait de, de ce petit ascendant garde à vue, hein, que vous donnez vos origines <rire> sénégalo-algériennes, et, et vous êtes du coup une sorte de mix entre ce rappeur hein, aussi cultivé que charmant, hein, qui, que le délicieux et talentueux d'Isis, et, ah oui. et la version jeune et non moustachue hein, de, de ce bon vieux Eric Lassalle hein, qui joue le docteur Benton hein, dans, dans la série Urgence. Ah oui. Et bien, oui. et bien voilà. malgré c'est ça, ça ses... bah, quand même pas tous les jours hein, qu'on qu rencontre un auteur, rappeur, acteur, réalisateur de talent, hein, qui après bah, qui avoir salopé un hein, coup de tag une bonne partie des immeubles hein, du 13e arrondissement de Paris, hein, puis, puis tenté son succès, une carrière de Billy Elliot à capuche hein, dans les cercles de Dansipop c'est bah, finalement rabattu hein, grâce à, à ce bon vieux MC Solar, d'ailleurs, sur l'écriture et la musique, hein, en menant de, depuis plus de 12 ans maintenant une, une carrière de rappeur hein, de, de proximité hein, dans le ou où, où, mis à part vos voisins et, et vos 24 amis MySpace, forcé hein, forcez de reconnaître que, que jusqu'à il n'y a pas si longtemps de ça, eh bien personne n'avait hein, jamais entendu ni même pensé à, à pirater hein, une de vos chansons, pourtant, pourtant formidable. Un son autre jeune dos, hein, qui, bah, qui a pris fin oh en 2008, hein, grâce à votre collaboration su, sur la BO du film Cliente, hein, de, de la sympathique et, et distinguée Josiane Balasco, hein, pour laquelle vous, vous avez créé le titre Gigolo, hein, une, une chanson formidable hein, qui voit le crue leur lutte d'un homme qui voit que le moyen en finance n'hésite pas à dépoussiérer, comme on dit, les toiles d'araignée de vieux peau aussi fortinique qu'un mal baisé à une profession, évidemment, aussi illégale qu'indispensable. que, au de mes 35 ans de célibat, je connais, c'est par cœur, dans le sens où je suis qu'à mon petit ils N'ayons, hélas, jamais eu les moyens de pouvoir avoir recours au service d'un gigolo professionnel et n'ayant hélas, non plus jamais suscité aucun intérêt chez les hommes Sexuel, hein, de race humaine, eh bien, et eh bien, figurez-vous, un concours de safari au, au Congo, hein, j'ai eu un, un véritable coup de cœur, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour un certain Kim un hein, jeune bonobo, hein, délicieusement aussi endurant comme c'est des... Euh, Croyez-moi, même s'il n'était effectivement pas trop porté sur, sur les préliminaires, hein, alors, cela dit, amplement mérité les, les deux-trois bananes hein, que j'ai lui laissées le lendemain matin, en guise de salaire. Et en parlant de, de vouloir prendre son compte, justement... Je découvre hein, que dans le clip la rue est, vers l'art, hein, c'est bah, c'est Marilyn Berry, une hein, fille de qui, qui joue votre petite amie. Il y a une collaboration, hein, qui voit voilà, vous me, me donne beaucoup d'espoir en fait hein, dans le sens où, où je sais qu'à un moment donné bon. ayant moi aussi hérité par ma mère hein, depuis vilain à son homme vers et bien tout ce fait j'aime autant vous dire que, que la cochonne qui est à moi hein, sera ah ouais. absolument ravie à l'idée de, de vous faire vivre une bonne ruée vers, vers le lard hein, si vous m'autorisez ce, ce jeu de mots hein, aussi non. pathétique que, que nanana nan, nan. sur cette petite confidence hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition en attendant sachez qu'après l'émission et eh bien, eh bien j'irai tant et ma chance en seine et depuis quelques jours. Hein, la police multiplie les arrestations non, dans les milieux islamistes. Hein, donc, c'est comme moi. Hein, la cellule radicale hein, du célibat <rire> qui est à vous On hein, a qu'un seul finalement. Hein, celui de, de se faire enfin démanteler, comme on dit. Eh bien, eh n'hésitez bien, pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, monsieur. À votre bon cœur, monsieur. Voyez, vite là. Maramara Koja. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le MOVE. C'est sérieux, on t'a